Epic Pixel Battle Ayano Contre Monica je ne ressens aucune émotion excepté de la pitié pour cette fille délaissée Au point de ne même pas être une option Tu diriges un club de littérature Rédige alors ton testament Car dans mon plan je ne tolère aucune rature N'espère pas le titre de Yandere parce que t'es surcoté. Tu m'ennuies mais laisse-moi prendre l'info tout à des T'es qu'une lâche, tu forces tes amis au suicide puis les effaces Je les aurais tué mes propres mains sans laisser aucune trace Laisse-moi corriger tes fautes, commençons par ton surnom Les Bayan est celle qui se paye contre les radissons. J'ai toutes les infos chan I know de son vrai nom ce battle n'est qu'une blague, tout comme le jour de ta naissance Pourquoi la regardes-tu Elle n'est même pas aboutie Celui qui a eu, cet affrontement doit être un abruti Laisse-moi ôter de ta vue, c'est très indélicat cool. Maintenant il reste juste Monica Qu'est-ce que c'est que ce délire C'est moi ou elle vient de te traiter d'abruti <rire> J'aurais bien validé euh, Smash, c'est toi qui as coupé l'instru euh, Non, non, j'ai rien touché moi Ah, oh. oh, Alors c'est ça Epic Pixel Battle Me dis pas que tu aimes ça C'est bruyant, grossier et mal animé Tu mérites mieux je vais t'écrire un poème rien que pour toi. Mais avant ça... Vous vous cachez derrière des personnages connus, mais vous n'êtes personne au fond. Une dernière volonté... <rire> Ma musique, ça il fallait d'oser. Moi c'est Stan ce compositeur, sois prête à te décomposer. C'est posément que j'écris mes partitions tel un poème. Mais a plus d'amour dedans que tu n'en recevras jamais. Ok, quel ennemi, Smash! Je tu vas pas passer au mixeur. Le son va baisser d'un ton. ton. Ici c'est moi qui mène la danse. suis fait de chair et de son. Pas d'habitude dans tous les sens. Pas de chance pour nous désaccorder, j'te, j'te laisse face aux deux sœurs. Oh Je peux, Donne-moi Je son cœur fat, On va faire cracher celle cruche sans grâce pour n'importe qui. Facile, oui. on a déjà gagné ce battle Tu sais pourquoi Parce que c'est tellement simple. Personne ne remarqué à quoi vont t'obstiner Après t'avoir destiné Je vais t'effacer, embrasse ta destinée Trop faible pour débattre et si oui. peu intéressante Comment tu l'as explosé Merci, ici c'est moi la méchante Je peut-être pas la meilleure plume Mais avec j'ai su m'envoler <rire> Tu te crois trop au sérieux, on est là pour rigoler Au fond, enfin, t'es qu'un programme Quand je veux je t'exécute Monique c'est un prénom Monica typique des youtubeurs du moins <rire> Ça se dit artiste, mais ça produit un son tous les trois mois, des geeks comme vous. Tous les jours j'en ai prêt pour m'amuser. Alors après quatrième, ce sont vos rêves que je vais briser. Cachés dans vos tout Pas de l'amendicité. Obligé de s'inclure dans le battle pour se sentir exister Ce fond de fans service afin de le faire accepter. Belle sex du rap pour enfants. Laissez-moi m'adapter. Coucou mad Oh, qui le joli ton coloriage. C'est le dessin de ma grand-mère. Sérieux, vous avez quel âme Elle riez pas les gars du son. Les remplaçants de la saison. Super soumash, bolas, c'est. C'est quoi déjà ton nom il vient de trois, l'initiquer en raison de cette supercherie forcée d'expliciter son texte il est m'a écrit. Vous êtes fiers de tout ça Quel succès story Le bébé n'est qu'un plagiat d'épicre voilà, je l'ai coupé. On peut y aller? Tu n'as aucun contrôle ici. Ah, on n'a plus rien à dire. Quel regard vert de jalousie. Tu me donnes envie de vomir. Il va falloir qu'on t'explique ah à quel point ici tu fais tâche Tous ensemble, c'est l'heure du Dans ton club, pas les mots pour faire le poids. Vas-y laisse tomber, t'es vraiment ridicule. Ah, tu tiens sur une clé USB. Tu fans de service? Ou ça? T'es moins apprécié que tu le penses. Si on les avait écoutés, Et à ta place on, on aurait eu Je ne dessine pas n'importe qui soit heureuse de figurer. Tranchant comme des couteaux, nos les vont te défigurer. Toujours ouais. la fin. Il les stalkers, on t'a déjà doublé T'es trop pommé, il si j'écrivais pas tes couplets Tous les sacs, on est soudés Pour tes amis, laisse nous douter As-tu pensé à sauvegarder ah. avant de toutes les buter C'est pas toi de décider comment s'écrire à notre histoire N'oubliez jamais Vous, Vous avez, avez le, le pouvoir, pouvoir. Yeah. <rire> Bien joué, les gars Je te jure, elle a cru la masse Bye bye, <rire> Mérite la victoire oh. Pour Qui <rire> seront les prochains oh. <rire> Dites-le nous en commentaire pour la saison 4